Bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Chef. Alors, on va réserver une petite surprise à Jean-Luc. Voilà, on va essayer de prendre un petit contre-pied. Vous allez voir tout à l'heure, je pense qu'on va rigoler. Euh, L'idée, c'est de faire un dessert, Mais un dessert, je vous dis pas tout. Vous allez voir un dessert un peu différent euh, dans sa forme, en, en tout cas. Euh, et je pense que Jean-Luc sera évidemment surpris lors de la dégustation. C'est lui, ouais Ouais, c'est Salut Jean-Luc. Salut Eric, Jean tu vas bien Et toi ah, Superbe. Bon. bon, par contre, le oui. lieu, rassure-moi, ce, cet endroit rendez-vous ben, On va faire une dégustation Ici Non, quand même pas. Non, c'est une blague. Ah. <rire> <rire> c'est une blague. Euh, Rassure-toi quand même, hein, on va aller dans un chouette endroit. Ok. J'ai ouais. besoin de... Euh, tu vois là, De l'ostrogo là-bas. Ah d'accord. Je reviens, okay. bouge pas. Ça y est, t'as mangé ah, il faut qu'on y aille, il y a Jean-Luc. Allez, je te remballe-moi tout ça. Oh là là là... Fâche-toi Allez, on va pouvoir décoller. <rire> on y va. Et voilà, arrivé ah, ah super, chez Julien Voilà, joué. voilà, exactement Ok, top super. Tu connais, c'est un que tu connais Oui, oui, oui c'est la première table que j'ai faite en arrivant à Bordeaux. Allez, À l'époque, euh, je ne suis pas sûr qu'il ça s'appelait Julien. Non, euh... c'était l'aubergine. C'est l'aubergine, ah, voilà, exactement. Ça. Bon ben bah, super, top. écoute, Allez. je t'invite à y aller. Et bonjour, oh, je suis top. de ce côté. Comment ça Il va? Salut Jean Luc, ça va et toi? Salut Junior, Eric. Ça va bien? Ah ouais oui, très bien toi. Bon, ah, excusez-moi. Jérôme. Enchanté. Ah. Bon, merci de nous accueillir chez toi, là. Avec plaisir. Dans le centre Avec de Bordeaux. Jean-Luc nous disait que ça avait un moment que tu étais installé ici, qu'il connaissait et déjà l'établissement. Ça, euh, ça me fait 13 ans maintenant. Que, 13 ans ah oui, quand même, ans. Ans. Ah, je me souviens plus. Après, bon, voilà. c'est un quartier que j'aime bien et que j'affectionne parce que je suis né dans le quartier, donc c'est pour ça que je tenais à m'installer ici. D'accord. Tu nous fais visiter? Allez, si vous voulez. On commence par ça, allez, c'est parti. C'est chez nous. La salle ça, la déco. Euh, une décoration chaleureuse euh, pour ah rester ouais. à la fois dans un restaurant, mais aussi être, euh, être comme chez nous. Avec des les... tables bien aérées quand même, ouais, hein. Oui, comme, pour euh, pas que les, pas que les clients aient l'impression de, de parler euh, avec la table d'à côté, ouais, alors qu'en fait, c est c est pour rester bien, bien tranquille. Donc, euh, une bibliothèque avec des, des livres de, de cuisine anciens que je tiens de mon grand-père, une collection personnelle. Euh, ah ouais, voilà, un petit côté chaleureux, euh, comme si on, euh, les clients étaient nos amis en fait systématiquement. Ouais, Mais ça donne donc, un peu d'histoire. Ouais, ouais c'est ouais, sympa. Fait. Ça. Que... Cool. Quelque chose de sympa. J'adore. Ouais. on va partir en, bon, en cuivre. Ouais. Regardez okay. ça. Super. Allez, c'est parti. C'est à ton tour. Hein. Allez, à, <rire> à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je te je suis. Là. suis là. Allez. Comme je le mentionnais en début d'émission, le visuel du plat de Julien est une surprise. Nous allons donc dresser au dernier moment. Après avoir préparé tous les éléments, on va faire quelque chose de très très différent. Dans un premier temps, euh, j'ai préparé des macarons. Ah. J'ai mis quelques graines de, de sésame dessus. D'accord. Euh, ah, il je... y, y a une idée de trompe l'œil toujours là. là du euh, Sésame euh, sur alors, les macarons, bah, d'accord. Voilà. Moi, je vais euh, découper l'ananas. Et avec l'ananas, tu vois, on va faire des petits bâtonnets. Je crois qu'on un point technique. Ouais, avec <rire> On prend une on va en prendre un autre. Au revoir, l'ananas. C'est ce qu'on appelle clairement euh, épluché à vitre. Donc l'intérêt, voilà. d'enlever le minimum de peau et en même temps d'enlever tous les, tous les yeux de l'ananas. Voilà. Bon, le mieux pour ça, c'est un couteau d'or. Vous voyez ce que je vois, ouais. Qu'est-ce que fait-il donc avec des ananas À quoi ça se fait penser Je ne sais pas. Bon, je ne vais je pas le dire. Pas le dire mais... bon, on va les garder au frais. Allez. Bon, on va les au frais. Maintenant, on va enchaîner on va faire une ganache au chocolat noir. Il y a 300 grammes de chocolat. 250 quoi. par excuse-moi, 100 grammes de beurre. Ah Donc ah. il faut peut-être le, le couper en parcelle un peu parce ouais. pour les mêmes morceaux que, que le chocolat. Et pendant ce temps, moi je vais mettre la crème à bouillir. Et Une, une fois que la crème boue, on va la verser sur, le, sur notre mélange de chocolat bon. et de beurre. Ah, il y a deux techniques, chocolat chaud et puis crème, ou alors carrément la crème bouillante sur le chocolat euh, en pistolet. L'intérêt, c'est d'avoir un mélange homogène. Ah, regarde ma ganache comme elle est bien brillante. Bien belle, bien brillante. Je pense qu'on va pouvoir la couler là. Surtout, on va bien sécher la cuillère pour pas qu'il y ait d'eau, parce voilà. que l'eau et le chocolat. Ça fait pas bon ménage. Ils sont pas amis. Et donc, tu vois, mais je te montre le premier, tu vas faire les autres. Ouais, pas de problème. Donc tu, ouais, tu fais quelque chose qui fait quoi Un petit centimètre Un petit un peu, petit plus peu plus, moins. Un peu un centimètre. D'accord. Un petit peu moins d'un centimètre. Okay. Ça marche. On va passer à une autre préparation. On va faire une petite crème, une crème parfumée à l'orange, euh, que l'on va gélifier légèrement. Donc, dans un premier temps, notre gélatine à ramollir donc okay. pour ça on a besoin d'un peu d'eau fraîche fraîche Alors, toujours fraîche sinon la gélatine disparaît on est voilà, on toujours fraîche parce que l'intérêt c'est de la réhydrater mais pas voilà. de la faire fondre donc là il faut on bien bulles, tu as bien Hop. les feuilles une par une 125 grammes degrés et nous avons euh, le double de jus d'orange d'accord okay. on va ça porter à ébullition. Bien. et on, on va rajouter après cette euh, la gélatine à ramollir dedans voilà. va va pour ensemble bon. super on va voilà. Ça dans une plaque que j'ai préalablement, toi, j'ai mis un film euh, okay. en fond, bien filmé, bien, bien. Et après on va couler. Hop, on va simplement mettre sur l'ensemble de la plaque. En granité au cola. Ouais, ça fait. Et ça c'est du cola en fait. Voilà, c'est un cola local. On va prendre 33 centilitres de, de ce cola et à ça on va ajouter 8 centilitres de, de jus de citron. On met Dans une plaque. Dans une plaque. Hein. Toujours pareil. Et on va mettre au congélateur. Ensuite, on va faire confier des oranges. Ah, en fait, tu vas confier des grosses tranches là. Voilà. Lorsque tu, tu vas faire ton marché, que tu les choisis, ouais. tu regardes qu'elles soient le moins poreuses possible. Moins elles sont poreuses, plus ça veut dire que la peau est fine. La peau est fine. Et donc voilà. il y a moins de zeste. Pour les confier hein, et enlever un peu d'amertume, on va d'abord les blanchir trois fois. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans une casserole euh, avec un gros volume d'eau froide. Et on va porter à ébullition. L'intérêt, c'est de, de blanchir les oranges, Pas de les cuire. cuire ouais. N'oubliez pas, dès que les oranges frémissent, on les rince dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Et on répète le cycle deux fois. Voilà. Et on va mettre la moitié de, du poids des oranges en sucre. En sucre. Donc là, la moitié. On va ajouter une, une petite tombée de grenadine. De on va porter légèrement à ébullition. Et le sucre, on va rentrer dans les fruits, on va les faire confirmer. Voilà. Et on a fini là, il n'y a plus rien sur la table. Voilà. En fait, on a juste après assemblé chaque petite préparation pour, pour monter notre dessert. On empile. Allez, on y va. Tu, je, te, je te descends le bandeau, mais bah tu restes en euh, mode samouraï. Hein. Warrior, là, <rire> tu vas faire la déguste du siècle. De façon, Attends, attention pas Attention, c'est chaud. Avec les mains ah, Oui, oui, tout à fait, <rire> faut il faut qu'il y ah, mette oui. les mains. Bah, c'est un burger, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. Ah, il faut y aller, il faut croquer dedans. Ah, j'adore. Et alors, tu sais, là, on l'envie. tu vois. <rire> ça a l'air gourmand à mort. C'est un macaron. Ouais. Yes. Et il y a du chocolat. Oui. Un agrume. oui, t'es ouais. ouais, ouais, bon. Ouais. Ouais, bon. Ouais, ouais. Ouais, bon. Bien, bien. Alors ouais. vas-y, croque devant toi là, c'est bien, t'es au bon endroit là. La... Alors ce qui serait ça sympa, c'est que t'arrives à trouver un peu la sauce. Alors c'est compliqué, là, parce qu'il est obligé de tout déguster. Ouais, ouais, ça, ouais, rend... Ouais. Ça, rend... ça rend la déguste encore plus compliquée. C'est ce qui fait l'intérêt aussi, le truc. C'est ouais. qu'il y, y a plein de goûts qui se mélangent, et qui se complètent. Ça, ça te dit rien t'as une petite barquette. D'accord. Ananas. Brilleux ouais. voilà. voilà. frites, c'est ça Ouais, joli. Dans la petite barquette. Voilà. Bon, on lui fait faire quoi je... oh, On va lui tremper dedans dans la chose directement. Direct le ça, là, c'est cool. Hein. Bon, alors Ça fait un peu là ou... Bon. Non, là je. Qu'est-ce qu'il se passe Attendez, ça deux secondes là. Ah souci. Vraiment deux secondes. Ok. Je, là, je peux pas faire de son, il y a du bruit. Euh, voilà, on mange des chips sur le plateau. Euh, je peux. Là, ma prise, elle est tout Attendez, on va régler ça. Voilà, on va pas faire Moi, j'ai jamais vu ça encore. On coupe deux secondes. J'ai rien. Ouais, on Ok, on t'attend. Tu peux pas faire ça, Jérôme, putain. Je te fais venir, tout ça, tournage sympa, les mecs, ils... c'est des pros, tu, tu comprends ouais, ouais. C'est des pros. Ouais. Tu peux pas faire ça, il faut. Putain, mais tiens-toi, regarde, tu fais non, du non, bruit, t'es à plus. côté, hein, d'accord ouais, ouais. hein Bon, faut que je puisse te faire confiance. Ouais Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, puis tu vas poser ça, quoi. T en t veux non, j'en veux pas, putain. Écoute-moi, ouais. je suis en train de t'expliquer que tu peux pas faire ça. Arrête le faire Cool, d'accord te faire confiance. Hein c'est bon ouais, ouais. Allez, on y va. On y retourne. Oh putain, mais arrête Allez. C'est réglé. Allez, on prend. Ouais, fruit fruit. Euh, tu as énoncé déjà. Donc, c'était l'ananas, c'est ça Voilà. C'est juste de l'ananas confit avec un peu de, un peu de ketchup. Ouais. Et après, tu as un dernier ouais. élément. C'est un menu. Donc, euh, si tu sulfiles, normalement, euh, tu vas ouais, y un, un, un granité de coca. Présent. Voilà. Des acidités, du citron, ça pestoche. Tu as bien compris que c'était un trompe-l'œil <coughs> ouais, fait. Donc, il y a Parce beaucoup que... sur le visuel aussi. Ouais. Tu vois euh, Et euh, ouais. aussi il y aussi quand tu vas enlever le bandeau, le visuel, c'est pas sûr qu'il tombe dessus. <rire> je vais t'en faire un autre. Allez, je t'enlève le bandeau. Okay. Tu vas pouvoir découvrir ce que tu as mangé. Voilà. Ah, super. Puis donc là t'as tout le menu, t'as burger, les frites, le, okay. la boisson, le soda. Ah, donc, pas. Euh, ces petites barquettes, euh, je travaillé avec pour mettre les herbes et oui. tout ça. Et je me suis dit tiens, il y a un truc à faire avec ça. Et puis on est venu, on a taillé des, de l'ananas comme ça et hop pof ça donne une barquette de frites. Okay. Et après, j'ai dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette barquette de frites. Et puis voilà, j'ai décliné tout, tout, le, tout le best-of Mac Aron, en fait. C'est important le dessert, euh, Julien, ouais, ouais, ouais, une ouais. carte. Hein. Oui, parce que finalement, ben, c'est la, euh, la dernière bouchée, on va dire, de, que le client a à table. On doit faire en sorte que euh, de l'entrée au dessert, il n'y a pas une chute. Ouais, ouais. Certaines recettes, euh, si tu dévies de 5 grammes, euh, tu peux rater la recette. Mmh. Tout à fait. Tu l'as ta carte, ça hein Oui, oui ouais. c'est à la carte. Et justement, il euh, y a déjà un petit clin d'œil visuel. Après, ouais, au moment de la prise de, de la commande, on leur demande s'ils veulent du ketchup ou mayo. Euh, ah, on ouais. pourra apporter un peu, hein, euh, le feu, le petit là. clin d'œil, un petit fun. Mmh. Voilà, bon, merci Julien de nous avoir accueillis dans ton restaurant. Ouais, ouais, ouais, avec plaisir. Bon. C'est sympa. On un service ce soir, je crois. Oui, il faut que j'aille mettre en euh, préparation et puis, euh, ce soir, on va bosser. Allez, c'est parti. Bon mais écoute, merci beaucoup Julien. C'est un super moment. Ah, C'était chouette hein. ouais, chouette. La prochaine c'est toi qui t'y colle, hein T'as ouais. pas oublié Je relève le défi la prochaine fois, aussi bien ouais, que ouais. Jean-Luc. Oui il s'en est s'en est pas mal sorti parce que la recette était euh, délicate. Ouais hein. ouais, ouais ouais, n'était ouais. pas très dur mais était délicate. Il y a un petit élément euh, un peu difficile à ouais, identifier. Ouais, exactement. Euh, recette à retrouver sur sudouest gourmandfr Voilà. Et puis, euh... Et puis on va y aller. Hein on va y aller là maintenant. <rire> On va y aller. Bon retour. Salut. J'en que je le ramène. On va y aller. Il a pris une gravité. De... Ouais. Merci. C'est <rire> Allez. Fouette cochée. Fouette. Fouette. fouette.